Ici à Obel, dans notre entreprise familiale, nous préparons depuis plus de 50 ans déjà de la charcuterie belge de première qualité. En achetant des produits Obel, vous soutenez non seulement l'économie locale, mais vous optez aussi pour des produits responsables et durables. Nous travaillons par exemple exclusivement avec des éleveurs belges qui fournissent à leurs animaux une alimentation saine et suffisamment d'espace et de lumière. Grâce à une durée de transport limitée, les animaux sont moins stressés et nous réduisons notre impact sur l'environnement. De la ferme à l'assiette, nous nous efforçons de limiter au maximum notre empreinte écologique. Des transports plus courts, des mesures d'économie d'énergie ou encore des emballages écologiques. Parce que we care, vous aussi, non Découvrez en plus sur myobel.be.